Hey, coucou, c'est Princesse Mag. Pour un nouveau petit zoom, Donc, euh, je vais revenir un petit peu sur vos avis. Certains nous ont reproché que les zooms étaient trop courts. On ne peut pas dire grand chose sur certains personnages et c'est pour ça qu'on veut les mettre aussi euh, un petit peu en avant. On a choisi un personnage qui nous a été proposé et d'ailleurs merci de nous avoir proposé vos personnages. Il s'agit de la fée Clochette. Clochette est la petite fée présente dans Peter Pan et dans sa propre série de films quelques années plus tard. La fée Clochette a été créée en 1904 par J.M. Barry dans sa pièce de théâtre Peter Pan. Son nom était alors Tin Tam, et elle était représentée par une lampe accrochée à un bâton. Dans cette œuvre, on apprenait qu'elle était amoureuse de Peter Pan, et qu'elle était tellement petite qu'elle ne pouvait contenir qu'un seul sentiment à la fois. Dans cette pièce, Clochette mourait à cause du nombre insuffisant d'humains qui croyaient en son existence, et cela a en partie inspiré le scénario de Peter Pan 2 où Jeanne sauve Clochette en changeant d'avis sur le pays imaginaire. On apprend dans la bande dessinée de Loiselle, sortie en 1990, que c'est Clochette qui a appris à Peter Pan à voler on s'en doutait un petit peu mais bon pendant la création du film il a été décidé que clochette serait un point lumineux visible en arrière-plan mais marc davis son animateur n'était pas d'accord il a donc créé le personnage que l'on connaît la fée clochette a eu son étoile sur le walk of fame en 2010 j'espère que ces zoom vous a plu n'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire et attendez vous à des zooms plus longs Je vais Facebook, noble paysan, suivez-moi, venez sur.